Je dirais que lorsqu'il est euh, ou elle est dans cette première étape d'idéation de, de, de l'entreprise qu'il ou elle souhaiterait lancer, d'intégrer dès le début les enjeux du développement durable dans son business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les investisseurs, ce que les financeurs recherchent, ce sont des entreprises qui apportent de réelles solutions aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux que nous connaissons. Eh bien, le conseil euh, que, que, que je peux me permettre à donner à ces entrepreneurs et entrepreneuses, c'est de réfléchir en amont de quel serait un problème auquel j'aimerais apporter une solution via l'entreprise que je souhaiterais créer. En tout cas, en toute humilité, c'est le conseil que je pourrais leur donner.